Là, c'est un ordre, pas d'accord, si tu résistes. Non, là. Si tu arrêtes de te faire justice, toi-même, là, ici. ça ne le ramènera pas. J'ai vu une coupable, je l'ai vu, se faire massacrer par des hommes. Il n'était qu'un homme de main. Cette fois, sur la piste de celui qui a commandé. Que tu cours lui, il serait temps que tu tournes la page et que tu fasses ton boulot. Cette fois c'est la bonne, j'aurai la peau de ça sale. Des clients de chez Warriors viennent d'être assassinés. Tu vas trop loin, Blaze. Cette fois-ci, je peux plus te couvrir. Je ne suis pas le seul à être allé trop loin. Mmh. Ne fais pas quelque chose que nous pourrions tous regretter par la suite. J'ai découvert la vérité. Ce n'est pas à toi de faire justice. Si personne ne veut plus... la vengeance motivée par l'amour et la haine qui y a.